Madame mademoiselles et messieurs après moun go naïve fin fait pour quatre bandits monsieur sayo y a fait tourner barbecue qui t'a transporté pile balle avec zam pour aller dans base kokorat sans race oh oh ou prend le photo madame yon nan bandi oui foin joine ces derniers petits photos il fait ensemble avec boubout là est-ce que madame a dit ça pas merite yon bois en tout cas, m'bral vais ou présenter au lit. Priez à monter grâce la descente, mesdames, mademoiselles et messieurs. Base 5 secondes, continue à prendre Hier, la police brise qu'ils ont fait. C'est hier ont senti et sécurité a rive sous pour tout bon. Il y a un petit jeune soldat dans la là? Un petit manque. Un petit boy de la police fait missier à le défiler Autorité en République Dominicaine, marée re sorti ressortissant cubain pour trafic ZAM. ZAM, ça les qu'on a trafiqué pour venir livrer dans pays d'Haïti. Rapidement, yon prêts pris aux États-Unis d'Amérique pour la répondre question, la justice américaine, selon les médias dominicains. Mesdames, mademoiselles et messieurs, arrangement commence à se faire. Stan a monté, Ville au Cap a balé, Premier ministre Ariel Henry est pour débarquer le 18 mai pour fêter 220e anniversaire, drapeau pays. Hein? Qui s'est passé Qui ça l'histoire dit par rapport ensemble avec Faites ça, qui pourrait le faire dans la zone, si Rale chez Chita Fouko il faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. Tout tripotaïsa bon mamite sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en Encore une autre fois, ma ou merci. Merci parce que vous une confiance pour nous informer et merci pour la fidélité et la patience. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonné, et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous avez tomber sur la là pas hésiter à activer la cloche de la notification pour, la, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami Paou Foucault. Zami Paou Foucault qui rentre la caillou. Pour yon l'autre édition spéciale. Mais que nous te dormis bien et nous levez bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après moun go naïve, fin quatre 4 body, bouakale, yon bouakale original, yon bouakale sac. Parce que, le wap gade vidéo sa, gade quantité katouche. Hein? Gade quantité katouche, messieurs, ta transporté quatre jeunes garçons sa yo c'est pour al fan tête vivant et malgré ça qui rive yo l'autre yeah, lotti jeune garçon qui dans gang yo pas changer non peuple haïtien yo pas repenti nous yo continué dans même ligne ya toujours chaque grain de cartouche ça au peuple c'est pour retirer la vie aux chrétiens vivants mon qui pan dossier trafic za mabal chrétien vivant cap passer qui va le voir que ensemble avec activité l. y ont yon ont papa ont frère Eh bien c'est pour al femme tête sa yo. mais c'est pas pour al femme tête on série des gros auto bre cap déchapper pays c'est pour al émerder petits paysans Eh bien madame mademoiselle ces messieurs après population, on finit racheté. Non, mais la police balio boakale, son boakale extraordinaire qui fait hier. Non, ville naïve. Bon présenté au Figuinegio. Ça, c'est quatre nègres la police arrêtée, ensemble avec pile d'armes, ensemble avec Zam et puis pile balio peuple ici. Gardez au billet. Sous ton papam, quatre mounsaio, c'est moun qui t'a supposé travailler la tête c'est mon qui t'a supposé ou ça là ap à pas prendre c'est mon qui t'a supposé à vendre dans marché mais de nos jours tout nègre besoin arriver rapide gardez ces éléments qui camper côté, éléments qui gèrent cité blanc ensemble avec maillot gris ça qui n'a mis tout le rouge dans garder pielle gardez lui et ici et eh bien si ça frère, et ça, qui t'aime montrer où yon image Même ici sûrement ça c'est là elle déplacé ça c'est dernière photo le avec sa petite bouboute. Et puis sûrement c'est non nègla qui marque sous petite bouboute. jaka c'est ça qu'on ça Eh Et bien hier Population en go naïve, mette si comme sa, andey. Li mette si komé an andey. Gade, monsieur papa ici, même ma yo a kite sou li, et puis, les que ou vini là ou praloué, se même ma yo a toujours, pil ti chen yo men jan. Donc, yè population, bien cassé mette nan mel, le fait chabok. Et malgré l'autre bandit, il y a une façon, il y a façon de boule, il n'y a pas changé. Il n'y a pas déposé ça. Il n'y a pas dit, mais en un bail vague. Il a continué faire ça, il y a toujours Et mes populations, elles-mêmes, elles n'ont pas hésité, mais elles ont dit, fait, sous nous. Non, non nous pas hésité faire ça. De nos jours, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous rappelez-vous que vous dis, c'est important pour nous connaître qui est-ce qui est derrière monsieur. Vous avez souvent dit que chaque nègue qui est ici, eh bien, il y une femme qui est derrière elle. De y a politicien nou yon fongone, ki fom ki kopede qui ki fe yon riz, re isi nan kraze pey ya kon sa, re isi nan fè chou oligat, reisi nan travail a blan plis passe 25 ans, jounen jodi a blan, jè rechete vietima. Eh bien, de bandi yo tout, gosse seri de bel li mena, mou nou pa ta pense. Nan maman mak papa m'pe pa isien. Les que nos zones jeunes garçons appelés vont façon pour que ou comportent ou bon série série des dossiers louches, non pas qu'à citer là dedans, sinon ou pas joindre une femme dans zone non mariée sans avoir ou seule façon pour joindre une fille femme dans zone que des parents qui tellement stricts c'est plombent pour faire souffrir. Et eh bien, il a tellement rive, loin si déjà cité nos volé, même si fait plume sous femme, il n'a pas quitté mari ensemble avec la Parce que dans le passé, il y a coutume, ou a fille, fille, a fait fait à la pas fait rémas, fait rémas, pas fait fille, fait fait sous Ça, journée les mais des poufines fait les son femme. C'est ou même qui vous dégagez, vous marié ensemble avec Fia. Donc, Fia arrive dans l'opposition, position obligée, accepter. Mais ce n'est pas ça, vous avez vu. Dans ce sa, sens, papa ici, je ne mets pas mes amis, je marcher mets pour ne pas pile 14 parce que yo connais, yo ne pas mener n'importe qui devant par an yo. Et l'autre dans nos zones, je ne mets qui volait, non ne le cite pas dans vieux dossier, eh bien, grand monde qui fait une gros, gros expédition de yel. Pour faire le parti aller loin, yon, pas besoin de du tout. Faire partie parti qui te zone, balire pi yon, pas jamais ne mettez pas pieds côté comme ça. Mais je vous dis, eh bien, c'est monde qui va l'air, qui est bienvenu devant la porte une série de monde. Si vous une femme, ce n'est pas une monde honnête là, la cherché. Mais c'est ça qui l'argent plus facile. L'être que a fait l'argent facile, il ou qu'on connaisse tout, il faut mourir bien facile. Bien facile, il faut mourir, garçon. Et l'être qui coup mis des coûts de machette sur vous, l'être qui a dépatché, l'être qui a retiré les grenouilles, l'être qui les grenouilles, les pièces de mon papa Kadi. Les amis, pitié, non Parce qu'on fait pour vous mettre les machettes sur vous. Lorsqu'elle m'a l'onzame, on m'a dit fait tout temps la travail qui s'écle, qui plantait pour la veiller, la pour la veiller, bête, avant de récolter quelques mamites maïs. Et puis pendant la sortie, vendez mamites maïs, ça, c'est comme qui qu'ils ou contre elle ou les âmes sous lit ou dit bam comme ça. Ou pas travail, non même, ou de gon qui ont Ils ont jeté l'argent et puis ils ont la caillissant en rien. Pour la recommencer encore. A toi, penser. même le ciel après de camper gado comme ça. Non, mon cher. Même le ciel pas carré de camper comme ça. Parce que, dans la Bible, il dit il faut travailler pour manger. A toi, juste serai l'onzame sous monde ou dit bon comme ça. Si que moun ne va pas baoul, ou ou fisiel ou pren l'argent. Ou pensez l'argent ça à bien. Ou pense le peuple sa Moi même ça à mettre 10 sou, Moi-même, je ne j'ai pas de faire ça. M'a dit bali nan tête, je l'aime a Les gens qui font tout le temps de travail, il paraît coucher dans la cabane. Il descend dans le Kwabosal. 3-4 heures du matin. Pour la des chou pour le revendre. Pour l'acheter la des carotte pour le revendre pour le promener. Pour le semblant de pour l'acheter un petit pour construire des champs. La pli passe dans dol. Insécurité dans dol. Soleil dans le dol. Fatras sous lui. Les batailles, les batailles, les batailles. L'école est si fin de faire Timonès. Les construire un Et pour même qui saute côté négrale, les politiciens, qui cap et qui les bobal, et pour mettre au dehors. ou penser, prier, moun sa savons pas suivre. Ay moun sa yo pa nan volé, eh. yo pa nan craser qu'est l'état. Yo pa nan fait politique sale. Chaque jour ap travail pour que yo capable vivre avec souffon yo. Ou pense ou même ki kebèzam kap terroriser yo a, ça veut dire pa gon pour que Abraham dit c'est fini. Pou yo mette bois sou, l'ay metté bois sou, m'a di ou, m'a dit bali nan tête. Bam poa, l'aime passé parce que ou fait pour qu'elles mettent manchette sous vous. Mais mademoiselles et messieurs, hier, bah elle pas fait une drôle de Ils ont senti insécurité arriver sous lui, bah elle a sacagel, libéré problème. Donc, gros cri, gros cri est fait en base. Il y a man qui qu'on a vidé et il a aussi compris. Tombé en bas de la police. Ils se senti insécurité. Donc week-end là, il y a deux gros soldats importants, monsieur Perdi. Nous sont manqués en base, on a dansé dans vidéo et l'autre là, c'est une responsable production Gang 5 secondes. Et selon dernier information qui rive joint nous papa ici, il a même arrêté chauffeur monsieur dans zone H. Donc, madame Ni qui t'a victime, t'a prend soin à l'hôpital Sainte-Thérèse et non seulement ça tout. Nèg nan tellement frustré actuellement là. Depuis téléphone sonné, chef gang nan suspect faut regarder. Qui ki est-ce qui est-ce à qui mon on parler Parce que gang yo senti yo trahi, yo senti yo prend coup devant derrière. Et gens que minicio qu'on a passé lit lit, lit pour aller jouer nèg yo, bagay la pas ka comme ça encore puisque population en soumenel et la police même les sous à n'importe si bouger l'ap à piller. Et mes frères, ça bien-aimé, dit ou tout, autorité en République Dominicaine arrive mettre en bacode yon ressortissant ressortissant cubain. Rapidement, yon pral extra-déli aux États-Unis d'Amérique pour que la juger Cuba, ça, un peu qui fait trafic d'âme, qui côté, le saut prend un âme, y'a côté le saut avec pour le so avè pou vini, c'est dans le pays d'Haïti. Bon, on connaît, pays, y'a son pays, ça, vendre, sénat, député, homme d'affaires, da tout le monde dans le trafic d'âme, et actuellement, là, un peu pas pile, nest pas, arrêtez sous dossier drogue, c'est dans l'âme, avec balle, y'aurait été passé l'argent, ça, sont l'argent qui cache. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, monsieur, vous êtes rentrés ensemble rapidement aux États-Unis d'Amérique. Bon, si nous avons la justice dans le pays d'Haïti, c'est dans le pays d'Haïti qu'il est supposé venir, puisque c'est là que nous à c'est là que nous venons à tout le monde dans le pays. On connaît. nous ne pouvons pas son pays, nous gagnons. Tout le monde, nous dit l'international, prend sa responsabilité. C'est toujours comme ça. Nous avons dans nos pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma femme, où bien 18 mai kap vini la, c'est pour la célébration de 120 l'année fête drapeau mais en pile question à poser pour dire pour qui ça Ariel Henry choisi à le fêter drapeau dans zone sa, tandis que mais à Cayenne dans mitan là malheureusement fête la pas ka fête et dans jour passé on bon moun mouri cabaret li pa jam di rien et qui côté le choisi à le fêter tout c'est nos universités, ce n'est pas nous qui les construisons, mais sont nos données Mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut que nous comprenons chaque date. Soit c'est 18 mai, soit c'est 1er janvier, soit c'est 18 novembre. Donc, date ça y est extrêmement importante dans l'histoire du pays d'Haïti. Et dans le jour passé, qui a amisé au fait, même le 1er janvier, il a annoncé la manifestation derrière Jovenel. c'est dates qui marquaient l'histoire du pays d'Haïti sont série de dates sacrées. Et côté décision, il a pris tout, c'est un lieu qui est sacré. Même Jean-Médédile, Gonaïve n'a pas supposé yon côté pour gang à péter balle par rapport à l'histoire à cahier, même jantou. tout. Pas un côté pour que bal a pété par rapport ensemble avec histoire. Mais, Me, mesdames, mademoiselles et messieurs, nègre qui n'a pas politique aujourd'hui a tellement pas respectant. Et c'est une autre qui faut nous tout ma ça derrière nous. oublier mesdames, mademoiselles et messieurs, Papa Nation te venu ensemble avec drapeau noir et rouge de Saline. Petion lui même pral chanjel li metel bleu et rouge. Et nous songeait litige qui te gagné entre Petion ensemble avec Christophe dans le nord. Qui te raconte l'histoire histoire parce que ou n'avez pas comprendre. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, cinq présidents assassinés qui ont toujours assassinés, qui nèg qui toujours fait complot pour tout les président? Et depuis là des salines fin assassinés, qui est-ce qui rend de saline justice? Qui n'est qui touye de saline? Qui sa moun nan a e fait et faut que nous pas oublier. Malgré tout ce so qui a passé dans le pays d'Haïti, non, c'est toujours réserve pays. vous sous ça. Qui t'aime raconter histoire parce que les bagay ou supposer comprendre. Mesdames mademoiselles et messieurs, après la mort de Saline en 1806 Nég nan l'Ouest qui finit tout est président, qui finit tout empereur, eh bien, yon connaît Christophe mieux placé pour remplacer des salines par rapport à grad li, qui te dans la meilleure. ki qui finit de saline, ça sa yon pral le faire, pral le complot. Parce que. Christophe mieux placé Christophe connaît c'est lui même qui prend le président c'est lui qui pral, pral diriger tout pays Ça sans pas dans le l'ouest, Ça dans site le vent il a écrit Christophe une lettre il a dit Christophe comme ça nous connaît où mieux placé pour que nous prenions tête pays mais avant même élection faite l'important pour que Kimbe pouvoir provisoirement mais c'est ça bien aimé Christophe prend le sorti dans le nord l'a débarqué dans la Tibonite il prend les cailles de Saline la loi claire heureuse le la loi madame de Saline Les dit madame de Saline comme ça pas kriye non? Si et jo, m'bral venge de saline. Neg nan l'ouest ak neg nan sid manje kon sa. Christophe qui prepare préparé li. Parce ke l'bral président pays <laughs> d'Aïti. E et pourtant, petion li même se préparé, la préparé. Ou kon sa nag c'est la première corruption que dans le pays. La première élection que faites sous le pays d'Haïti, c'est corruption. Dans le passé, au il n'y a pas de question de communes, et, et arrondissements, etc., c'était paroisse. Dans non seulement, t'es avez gagné 36 paroisses. Tandis que dans l'ouest, dans le sud, vous avez gagné 26 paroisses. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour neguer voler l'élection sous Christophe, parce que si m'deja plus plis ouas, <laughs> ou m'at voler pompe ou pas kage pas neguer pral monte yon assemblée constituante, parce que fok gon nouvelle constitution. Et neguer gon seri de magou yon fait, c'est comme si tout pouvoir vin chita nan men senate yon. Même ça la Constitution 1987 l'affaire ça qui va le passer dans l'histoire burysien les élections ont été pour le fait pour yo bon sous Christophe yo double doublé le nombre de députés par paroisse dans l'Ouest ensemble avec dans le Sud Konyala leur venge 26 plus 26 ils e étaient 52 et puis non non lui même il reta seulement 36 mais Christophe te il y a pou pour aller représenter là les gars qui choisit faire complot comme ça c'est parce que après yon fin gen pouvoir yo bra le marché baite et c'est pour ça tout yo touyer de saline parce que youn nan bagay qui touye de saline se, ben haïtien c'est li que l'était monté politiquement hein? parce que politique de saline te chita sous six grands points Gon décision de Saline te prend se vérification de, de titre de propriété. Après l'indépendance, la série de gros général, gros minat, e dis ça, c'est pas qui ki te quitté le poumè. yo pap qui déposé dépose, mais sous soupe ça. De Saline dit, monsieur, attention! Nous toutes tes batailles pour l'indépendance. Un monde qui ki quitte le yo en Afrique, yo pap qui pa te quitte même. poumè. pas qui tout est c'est pour l'état qui bagaille son gintou gence sous se, sou, se là et moun yo même qui pas nous toutes les batailles pour l'indépendance faut que yo même yo jouen tout yo pas d'accord ensemble avec ça Eh bien des salines pral passer la main indigène l'ode pour que M. Sayo, il dit nous pral sous chaque propriété nous river nous nèg la papier OK li pou mais si que nous les li pa gayen papier. Et eh bien c'est ça, c'est pour l'état. Papa haïtien depuis là ça, nèg commencé gen problème. Des salines, dans politique agrè, li pral faire monsieur qu'on est tout. Les que ou travail eh on tête, c'est pour l'état. Et bien les qu'on récolté la divise en quatre parties. Il y a un y l'État, y pour ouvrier, y Mais si yon pas d'accord, Jean-Dessaline, monte politique. Il dit, il faut que nous éliminions pour que nous ka la quantité de terre nous voulons. pas d'accord pour que M. Ron ensemble avec Bois-Campêche, des salines passées Jacques Mel l'entrée dans Sidli ouais nèg yo kap contrebande li mettait ma kak sous garçon il chire kolette soldat ça que te gros général li mettait au simple soldat li cassé maintenant men nègres. et frèse ça bien aimé pas oublier après l'indépendance pays a te ruiné nous te dit couper tête bouletaille l'en vinn couper nous met dix faits nous fin mettait colon français à mais pour des salines protéger l'indépendance et pour relever l'économie pays, a, eh bien, pas qui ça pour le passer? C'est par la terre. Parce que c'est C'est par la terre pour le passer, pour protéger l'indépendance et non seulement ça tout, pour relever l'économie pays. A. Donc, l'oblige focus sous ça ka planté nante à tout. Le on le bralvon, eh bien, ou pas ka. À exporter pour choisir d'exporter plus café que de cacao. Non, des salines ne sont pas d'accord comme ça. Ils prennent décision si ils vendent ton de café, forvo faut voir tout, un ton de cacao, ton coton, pour un produit qui ne pas prioriser son lot. Pour le pays ne sel, pas qu'on seul, et puis pour tout le monde, ils ont méprisé. Ça, c'est son chef qui t'a pensé. Les nègres qui ont manger des salines, les ils ont fait complot. Et des salines le forcer les paysans pour le travail parce que nous que nous pas économie pays c'est pas la terre. Et les paysans, même pas contents sa de des salines parce que estiment que c'est dans l'esclavage des salines bral les remettre encore. Après tout le temps, ils ont de travail, ils pensent que travail, c'est toujours l'esclavage. <laughs> Et Saline prend force au travail latéral, elle ne veut pas aimer des salines. Et des salines prennent décision, il y a des qui ne gagnent pas leur métier. Ils ne gagnent pas leur droit d'arrêter Potoprins. S'ils faire dans la ville là. Ils n'entendent pas arrêter pour travailler la terre. Si le monsieur quitte les Marilus, le monsieur prend 12 coups de bâton, il paie 12 coups d'amende pour être lié à cachon paysan la caille. Il a fait gros midi ou pas son côté ou nèg chita a joué domino, domino pas de bagaille cou ça ma quatre dans monde Jeune jodi a nègre l'a commencé 6h du matin l'a joué domino pour jusqu'à 9h à souhait. il fait toute journée à parler l'état mal et ça l'in passé l'ouvé monde en beaucoup de bâton pour faut quitter vacambo parce que l'or une bataille pour être campé pour gon la main qui puissant faut économie et non seulement ça tout assez militaire pour protéger l'indépendance. Ou pas fait une bonne décision, et puis y a là pour aller retak tout le monde. dit, c'est assez triste, peu haïtien, Les que, ouais, comment dirigeant dans pays d'Haïti a passé efforts en fait cette nouvelle de et bien, frère, -ce bien aimé, fait en bapillant comme ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, les nègres ont fini complot, ils ont volé l'élection. Des décisions pris une série de lois, ils ont écrit. Ils dit comme ça. C'est le Sénat qui doit choisir président. C'est le Sénat qui doit révoquer président. Le Sénat qui doit relé président pour le faire une explication. Donc, c'est le Sénat le président. <laughs> Ça, c'est décision que prend. Mais toute décision que vous prenez, prend contre Christophe dans le Nord. T'as bien bien, papa, ici. Contre Christophe, vous prend tout. Parce que si Christophe arrivé à une président, façon monter la constitution, c'est pour que y'a capable, eh bien, dit Christophe à gauche, à gauche, à droite, à droite, devant, devant, deye, deye. C'est comme ça n'est vous au fait dans le pays d'Haïti. Ou après, même les gens qui ont fini chita, qui la constitution 1987 là, y'a même encore y'a pas capable, de marcher selon ça qui dit là-dedans. Parce que yon te fèl pour que yon te kontrol yon moun. Mais yon pas jamais tout. Yon même yon capable de tomber dans le pays. a même constitution. Ça. Yon prèl fèl marcher tout. Eh bien, le, li même li pral tomber dans le pays. frères et se bien aimé Li même li pral choisi violer sa que Li te participe là-dedans pour l'écrire Et c'est ça passe neg, qui passe Qui contè dans la constitution 1987 là? Qui parlait de transition? Pas de bagay comme ça. Mais même les gens qui te chités, là, eh bien les gens, frères et sœurs bien-aimés, li mêmes li la demandé transition. Dans le pays, ils ont son la transition pour gagner. Mais ils ont participé nan monte la constitution. Ils ont fait un référendum qui a fait. Mais pour qui ça C'est comme ou qu'ils choisissent. Li même li ne peuvent selon eux parce qu'ils connaissent son piège, li pour l'autre monde. Et c'est ça qui pral passer pétion. Et mi papa ici, l'ennemi a fait complot ça, gon soldat Christophe te voyé venir assister toute réunion. Soldat ça pral prendre cheval, il fait deux jours à galoper pour l'atterrir dans le nord. En décembre 1806. les est arrivent dans le nord, papa haïtien. Hum. Il s'est fini s'allier soldat et puis il dit, je besoin Christophe. Il dit, Christophe, comme ça, ça fait penser, ou le président pays d'Haïti, retirer ça dans la tête. Christophe dit, mais ça ne passe ou Où Ou ou Il dit, Christophe, comme ça, attends, pour m'ta fait deux jours, à courir chez Val pour ba fait une nouvelle. Et puis pour penser m'ta fou. Il dit, qu'on ça, nest ou fait ou a quantité pas ou a ce qui gè nan eh bien, yon double l'an sud avec nan l'ouest, yon volé l'élection. E ça c'est yon, et non seulement ça tout. Dans la Constitution, mais ça yon dit, mais ça yon dit, mais ça yon dit. Pas bon sobral président, même si quand même vous avez une fondement ne vous conteste, ou dites mais si yon fait koké, n'appu double l'épanou yon tout, eh bien, mais qui l'autre piège yon tante pour la Constitution pour que c'est yon même qui gen kontrol ou 4 dou fait à gauche fait à droite Christophe dit Ah, oh, c'est ça que fait. Eh bien, pas de problème. Christophe mobilise l'armée. Il dit vous fais comme ça. Regardez. Depuis c'est mille nous croiser. Depuis dans la zone Saint-Macou jusqu'à Port-au-Prince. Pas de en dialogue ensemble avec vous. Regardez seulement que au avez un complot et vous retirez tête. Christophe mobilisé et pas oublié papa, ici, façon l'armée mais indigène de te ge plus dans le nord, parce que des salines de, Saline de fait plus, dans le nord, confiance, que dans le nord, ça, nègres dans le sud. Y'a complot. Et ben je de jour, y fait un complot, non? Et puis, quand a là, ça qui le passe, frère, Christophe mette col de yo. Christophe a marché sous garçon. Depuis dans Saint-Marc, il commence à retirer tête mille. Et racap, racap, racap avec sa gueule à courir, quitter Akaye, traverser, tomber à Cabaret. Il y a une nouvelle là où il dit, ah, mon cher, jean Christophe, a vient d'être à ton nous ne pas camper. Sortant déjà, Christophe a pas avancé. Là, on sous Negue. Là, on la entré. Là, on Christophe, Christophe, rivez, porte au prince mais pas 1er janvier 1807. Les Christophe, rivez, pas oublier. Port au prince son zone stratégique. Gyo ki al caché l'hôpital <laughs> pour Christophe Pran yo, c'est soit il passe sous l'enmerd ou bien pour le tag hélicoptère et tellement marcher soldats au fatigué Christophe fait 7 jours dans l'ouest 7 janvier 1807 li ramasse paquette li il retourne dans le nord les arrivait saint marc il dressait limite li, trace li, bit li. Et dit bout de ça pour rester là, nous mette Kembil. Eh bien, papa, ici, après action sa fin fête, Christophe entre dans Nord Christophe construit l'école. Christophe mette centre professionnel. Yon ont bédi dans nous, ou passé dans nos ou Christophe travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Christophe mettait plusieurs industries campées. Et puis garder citadelle qui construit huitième merveille dans le monde là. Frère c'est bien aimé, parce qu'on est si que où aller citadelle déjà. Tant qu'on a le wap monte, ou où est citadelle après c'est tant qu'on a toujours. On merveille. Negla marquer l'histoire, marquer l'histoire. Construit plusieurs fois. Et là on l'a où gardé. Platon au cap à terre, les bon gars vini souprendre la mais ou pas capable gagne contrôle livré. Christophe c'était roi bâtisseur. C'est ça qu'il faut. et jusqu'à présent, il plus moun qui forme, qui sorti dans nord que dans reste l'autre département au peuple haïtien. Ça qui pral passer dans l'ouest, avec dans site, il y a pral diviser en trois bouts. Parce que, Pétion lui-même, là, il a fait de faire dans la Constitution, il était là, il est là. Restez par il réuni, décision parce qu'il faut qu'il y président. Il y aurait les pétitions pour Pétion, pétion chef. Pétion vin président, peu païsien. Pétion vin président, dans l'ouest Pas oublier. Pétion vient yo, la baie donc général yo sait que c'est grosse, bien passé. Milak yon bien passé papa ici. On y a là, paysan en sud, pour aller levé contre Pétion, parce que ce n'est pas sale de promet, mais Pétion pas de gain pour te tout le monde. c'est général, ensemble avec Milak pareil il te bien pour le bayer. Donc ça, prend la cause, pays a divisé en trois, et ou pour aller rigoler rigole, même qui derrière à la traka pour la a eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui pral le passer dans le dossier, pendant Pétion, dans l'Ouest, a dirigé. Pétion fait plaisir, moi. Et puis, la belle affaire, il a bien passé dans le palais, Thibou, Boutley, etc. <laughs> e, et puis, quand vous y là, parlementaire parlementaires ne comprendre pas comment Pétion pays, a dirigé le pays. Comment est-ce que vous avez monté la constitution en Pétion je prends écrit pétition, let. une lettre. Pour pétition, bay, c'est un rapport. Pendant tout temps, ça, il fait dans tête pays. Qui le régle Pourquoi c'est qu'on dans l'histoire de pays d'Haïti Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pétition, pendant le reste, il parlait, il recevait la lettre. elle dit, oh, quand la lettre s'assoutit, c'est n'a qu'un hm, lui. Pétition dit, pas de problème ramasse ramasson paquet de soldats mettait derrière elle et puis il débarqué dans Sénat. Il dit monsieur comment nous est là. Mais n'ego qui t'en fin bien arrangé pour révoquer revoke ouais eh? Sénat cap revoke président pour le mettre l'autre président. Et puis Pétion, paraît il dit monsieur comment nous est là. N'ego levé tête yo yo dit <coughs> en oui Monsieur le président. Et dit à l'aim, recevoir une lettre. Est-ce que c'est vrai Et dit oui, ça passe. passé. ne comprends pas comprendre comment un président fait rester dans palais pour un paquet d'individus mal intentionné saute côté et puis puis a écrit puis on dit pour président vienne vous rapport. Il y a un sénateur qui dit président est salié ou que l'abblié sous tes participer n'a écrit constitution tout c'est ça la loi dit oui monsieur le président c'est n'a doit droit pour que l'irelo pour ba li explication c'est n'a doit révoquer gain droit remplacer ou revokel, et puis dit talé monsieur nous sérieux dans ça n'a dit là deu na autre coin qui dit talé ou gèle pa comprendre. D'ailleurs, pas président encore. Lò rivé la grand macet ti paquet ou prend fan mou qui te parlé. Ou pas président encore. Parce que tête pays y a depuis plusieurs mois pas rien fait. Peu de son gardé nèg di ouais, c'est dernière fois pour yon président. Rete la caille ak madame na petite. Bien en paix et puis bon bandi vaka bon ti vacab mal intentionné relé pour déranger l. Petition pourquoi même faire fermer bouche les pas ici non, c'est garder le sénateur qui a passé dans no la fenêtre. c'est qui a grippé en lait, qui a passé dans le no fête. Sénateur qui a couru. Sénateur qui a plaqué pieds. qui a rempli. Soldat qui ont vidé des balles sur le <rire> Parce que Petition a déjà rangé ensemble avec mille soldats. Et puis après ça, Petition a les chaînes bien sérieux, Les cadenas dans les <rire> Mais ça qu'Aïti, attendez. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, les Ougades, ça qui passait entre Petion ensemble avec Christophe et assassinat de Saline. Et non, non, c'était toujours noir et rouge. Et puis, non, l'ouest, Petion va avec bleu et rouge. Est-ce que ça va prendre conséquence sur le pays En tout cas, non, non. Nous pas carré tape garder comme ça. Après un homme vient sortir la cave. Jovenel Moïse. Il t'a planté dans un jardin. Et vient président. Negre dans l'Ouest Mangé. Mound qui sous pouvoir actuellement. Non le cité dans tout y président. Et puis vous le marchez tiat tiat pour la fêter derrière. Pour nous pas tout mander l'explication. En tout cas. Mouais malais. Peuple haïtien. Non. Mouais malais. Merci, politicien, merci pour choisir. Pour tout ça qui fait nous mal, ton écrasé, mon gros mètre, il faut le péché. Nous prenons tout le bagage pour blague, on a un bataille entre nous, Nous pas un nous n'en a un yé. Aïe, bagage triste, bagage grave, mesdames, mademoiselles et messieurs. Il y a un ami qui contacte nous qui dit me comme ça pour qu'il que mon pas prier pour bandits au plutôt pour yo changer <laughs> Eh bien papa a une façon que moi te répondre citoyen ça que le te mais juste avant nous t'endait I love my country Et puis c'est pas, je qui te show. vous manifesté mon injustice journal. pendant sept ans, fait pas, pour faire constater sa est-ce que tête nous doit, qui justice, pour les 17 ans, je et eh bien pas mon qui mettre n'êtes pas fier. Vous mais ça me Vous n'êtes pas fier. Vous message ça fier. la peine de mort Vous problèmes pas fier. Vous n'êtes pas fier. révolté contre la fier. Au pays, pas qu'à paguer la peine de mort. Parce que tout pays qui pa pas la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. À l'aise, imaginons les États-Unis d'Amérique, pas de peine de mort. <rire> imaginons les États-Unis d'Amérique, pas de peine de mort, première puissance dans le monde. Là. Et que, puissance dans le glissé là, hein? Parce que, bon, je on ne peut pas ici. L'on paye y a fonctionné sans peine de mort. série des zack vagabondage. Attends pour mon nara allons ça mais il to to to to tot to, lit tout yel tout tout. Après ça me rappel pour me pou mettre en prison pour me bon manger pour me corriger corriger pour ki qui ça pour faire qui ça. Attends <coughs> pour pou nègre prend plaisir chita acheter zamak bal dans le pays à l'étranger. Vin gangsterie son baby, mbral ma hawao pou m mette nan prison, pou m soin, pour pou m vin fè ki sa. <laughs> a la traka. ka, a la Il faut que la justice prononce des jugements proportionnels au crime commis. A l'aise. nèg la touye moun va ou touye l Et touye moun va ou touye l on n'est qu'à faire qu'à déjà que sous mon cap kidnapper nous nous méritait la mort. Ces criminels pas jouer en justice qui proportionnel à lui criminels pas James Bond. Effectivement c'est si mon on connaît la marche et tout et mon y a tout et tout et bien en verra les amis pour tout yomun la réfléchir parce que connaît la justice pas ensemble avec elle. mais l'elfin tout et mon après ça, il y a un le de et puis, un peu de a de il y a un peu de un ou de pa tout il y un tout de temps, il y un de temps, il y a un un de de mort il y a un de un a c'est ça qui a passé. Nègla fin d'ou yon l'omoun. Et Ils continue à prendre sous mon Il président de la pays d'Haïti. La L'autre la police arrête la avec un arsenal. M't'a pas de ka papa. a arrêté avec grenade, zam, piles katouche, divers calibres. Après s'entende, oui, militant politique, si karnel, belise, militant politique de qui ça? De wat mais jusqu'à présent yon pa chan ka ba nou explication zam sa yo ak bal sa yo côté le yo est-ce que c'est en de ambassade américaine l'Ital pran yo est-ce que c'est président dans les etats unisien te vel cadeau là c'est comme étant donné moun sa toujours toujou nous comprendre c'est blanc blan blé ou pays tandis que pile balak pile zam sa yo c'est pour tout ki est moun qui sembla ensemble avec yo Ndare ta rien mais et puis quand y a là, militants politiques jusqu'à présent n'ont pas jamais une explication, Parce que si nous avons tout ça dans le mail, pendant qu'on arrête est-ce que arrêtée, est légal Pile ça, ça y est. Bam, t'y Si S'il a tout ça, c'est que les gens sont séparés divers côtés. Et puis quand y a là, militants, ils ont milité. Pas de problème. Ils ne jamais parce que justice ne peut jamais capable d'établir dans le paysage. Exactement. Ma parce que le bois calé, c'est. C'est la justice. Hein? C'est la justice qui est proportionnelle par rapport à ce qu'on a fait. par rapport à ce qu'on a fait. c'est ça qu'on a fait. C'est un bon petit bois calé. Jodi, à tout pour parler de nouvelles constitutions en Haïti. Mmh. C'est le moment pour prostitution, ça. Constitution 47 la en suspens. Ou à kidnapper les gens. Mmh. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui ki kidnappe les gens, au monde qui viole les filles, au monde qui séquestre les gens pour revenir, la Bible condamne à la peine de mort. Depuis dans Genèse, nous lisons ça. Si par un homme le sang d'un homme est versé, par un homme son sang doit être versé. Alléluia. C'est la dispensation humaine. Le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout monde retirer la peine de mort ou condamner pays ou pour injustice détruite. Mm. Et c'est ça qui passe passé dans le pays d'Haïti actuellement là. Et si Haïtien, qui ont servi mon Dieu, conscient de la vérité biblique, ils ont tout levé voix pour dire oui à la peine de mort. Non à l'impunité. Alléluia, ge bon Dieu. Oui à la peine de mort et non à l'impunité. Une série de nègres a trouvé les gens, ils ont trouvé Ils ont oui. Question de Question de humains, La gang, pas ils ont trouvé les les gens. ont les gens. ont tout les gens. ont les gens. ont les gens. ont les pour à chèque sous À la traque la Et vrai, c'est ce bien-même, même mais ça, encore qui te dit, prier pour les gangs. Est-ce que bon Dieu besoin de prophétie pour un chef de gang mourir? Non. Verset 9, il a dit ça. 1 Samuel, mm -hmm. chapitre 2, verset 9, ça le dit. Il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Mmh. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les méchants seront anéantis. Anéantis. Amen. Si la Bible est en fin de bagaille, bon Dieu n'a pas besoin de faire professeur encore. Amen. <rire> hein? Priez pour y Hé, eh, bruit, bruit, au changé, prophétisez, voyez message, voyez message, voyez qui c'est. Mon chat n'a pas été. Blackmontlow, plus que 100 textes, n'abais Blackmontlow que méchant, il pas vivre longtemps. Amen. Mon chat n'a pas Bon Dieu a déjà dit méchant, un poule anéanti. Alléluia. Ça, Bon Dieu, besoin vous prophète à le prêcher ça sur radio, mm -hmm. ou, ou pour aller mourir. Mais tout le monde connaît là pour mourir. Et devant nous là, nous pouvons on un chef gang qui te vivent longtemps. Vous mourrez. On l'autre remplacer. vous. Nous avons cité combien vous mourrez déjà. Devant nous là, n'importe où de Rapidement vous mourrez. Est-ce que bon Dieu a besoin de vous dire que vous mourrez? Non! Bon Dieu, pas besoin de venir avec les méchants qui pourront mourir parce que l'homme est déjà écrit. Alléluia. Nous l'autre texte. De Samuel. De Samuel, chapitre 23, verset 6. De Samuel, chapitre 23. Verset 6. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Méchants, ils semblent piquants, ils ne Mais ils sont comme épines. Si vous pourrez que vous, vous mettez du feu dans de, mm -hmm. de piquant, vous allez voir. boule rapide. Exactement. Quand vous Celui c'est lui qui le tout. Hé hé hé, Ok. Méchant quand vous bandiez, vous pas ici, c'est un coup de piquant. Vous allez comprendre le texte là. Tant qu'on pique, y'on y'a, bandi y'on se top. Ou pas y'a rapide y'on fini, repete, repete. On ti gasoline, on ti kaochi, rra. Yo boule, rapide. Et puis y'on fini. Et depuis y'on fini boule, papa ici c'est fini. Ah ah. <cười> <cười> <cười> Sam de fer ou du mm -hmm. bois, du glace. Et on les brûle au feu sur si place. Y'on boule l'an di feu, côté l'yea. Est-ce que l'Éternel a besoin d'envoyer le Saint-Esprit vient dire que mes le méchant va mourir encore Non, mon cher. Il détruit tant qu'on dit, fait prenant piquant. Oui, méchant, c'est piquant. Je ne pas à mais l'Éternel met du fait dans elle. Il boule vite, il boule rapide. fait, le Saint-Esprit n'a besoin de voir aucun pasteur venir annoncer pour dire qu'il est méchant pour Alléluia. mourir. si le Seigneur voit c'est qu'il est méchant pour aller. Mm -hmm. Pour camper en face. Alléluia. Où est Pour que Et pendant la radio, pour camper, pour avoir boulette les mm -hmm. lui, c'est pour camper devant pour dire hey est méchant. Mm -hmm. L'éternel voit me dit pour mourir. Parce que, Bible a dit, non, ça l'éternel voulait, c'est pas pour méchant mourir. Mais c'est pour le changer <dizices> de comportement pour le vivre. Ça dit aussi méchant, pape tout met nous devons devant lui, faut prier pour lui. Exactement. Ou être la radio, ou avoir <r cities> une parole. Tandis que si vous êtes devant nous, vous dit ça, tu risquez point à calotte. Si l'éternel voulait ouvrir, ou allez le le dire, pour ou bon dire, pas fait ça comme ça. le le le ma vais directement comme méchant. On ne peut pas dire que le Il a Et il a été lié. Amen. a expliqué combien il fait pour parler avec le Jovenel Moïse. Mm -hmm. Non, si l'Éternel a il e va ba pas besoin de faire tout ça. non? Nah, les... pour un président. Le mm. président, son nom est si bon Dieu me mm. a message pour lui, il a pour et la a un message pour recevoir mon pas besoin à, gauche, veille à droite, et c'est prophète Nathan tu est entré dans le palais de David là. Oui. Il est entré dans le palais de David là et il campait devant les ballons de message. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, le Seigneur voyait le prophète là, il dit Ezekiel, il va mourir, la Lakaï. il dit l'Éternel voyait d'où il va mourir. Ézéchia repentit. Elle dit bon Dieu au 4 parce qu'elle me fait ça bien. l'éternel elle prend le Prophète là, dans la route pour arriver à Kaili. Le Prophète là pour arriver à Kaili, elle dit tout net Elle dit Ezekiel, c'est moi la vive. Amen, hallelujah. Ce n'est pas dans la radio elle dit. L'éternel, il, Éternel, et là, il... Elle prend le prophète là dans la route là pour arriver la l'Akhaïd, il elle dit, tout ne Il dit, ouah pour moi, il y ans encore 15 ans. Mais comment bon Dieu fait ça Faire prophète, c'est de faux prophètes. Je viens de dire ça, pour ne pas quitter et brûler la foi. Comme il arrive sous moi, si tu prophétiser que tu mourir, déjà dit que tu Et c'est que la as dit salé sa tu la terre non tu as dit que tu as dit demain? tu as dit que tu as dit Tout de suite va ou ou mouri, oui, nous pouvons pas rien de nous, et mourir pour mourir. L'Éternel vient de déclarer que nous mourir. C'est grave, hein? C'est grave. Nous n'avons pas besoin d'un prophète ou d'un prophétesse pour nous dire que les méchants devront mourir. Parce que les méchants, sont buffes, sont en bas, en à ce qu'ils sont? Ils Satan? C'est pas ça? Ah ben, ça va passer l'obligé Il mourir. Oui? Si le méchant croit comme l'herbe, la Bible a dit, c'est pour être anéanti à jamais. Nous avons l'autre verset qui montre que le méchant n'est pas prendre loin. Job chapitre 8 verset 20. Mm -hmm. C'est déjà écrit. Bon Dieu n'a pas besoin de prophétiser encore. Job chapitre 8 verset 20. Non. Dieu ne rejette point l'homme intègre. et Il ne protège point les méchants. Les qui intègre là, ça va bon Dieu faire. Ça va bon Dieu faire les gens qui intègre là. Il va jeter. Hein? Les papes jeter. Les papes jeter. Non. Mais les méchants, ça va ne Les pas protéger les méchants. Les que chef gang pas vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans les nous pas gagne un chef gang aujourd'hui jodi a 80 ans non mm. non mais si on pas jamais vivre là pour le dire me convertir me suspendre. et d'ailleurs dans le pays d'Haïti si un chef gang ta converti mais quelle église il va aller à excusez-moi qui passe-t-il qui a converti au chef gang Pasteur ben, t chef qui a converti son passe-t-il <laughs> pour convertir Passe-t-il qui a converti un téléphone, par WhatsApp. Il converti une et puis FBI a lavé. <laughs> <laughs> <laughs> eh, si la, mou, et l'autre Pasteur t il qui dit non, pas va retirer des mois et moi qui ai retiré des mois. Pourquoi c'est bêtise dans le pays On ne toujours prêcher les que pour le changer. Mais le converti, il faut la répondre à la question de la justice. Il faut mettre mettre la prison pour le payer pour ça. Il faut le jouer une sentence li quand même. Oui, depuis Vini, Jésus l'avait tout péché. Il y tout le monde dans le monde. Et puis Vini, Jésus l'avait péché. Mais Jésus, ça a son pire. On marche, on vole les affaires, on millionnaire. Après, ça, vient remettre Jésus qui reste là. On ça m'a Après Jésus qui reste là. Par contre, ça a dit ça. Pasteur que vous dit converti vous vous tel. Oui. Pasteur que message qui dit que vous avez fait tout mal, vous avez fait pral mal, vous avez vous mm -hmm. et puis, vous avez vous dit, Vous Vous Vous ou est-ce que le pasteur vient oui, de deux côtés de tête. Bible Et pour Jésus Elle dit qu'il est dans le bras de la Seigneur. Aïe, aïe Le Seigneur, ça a <rire> plus mal passé quoi beau sale Aïe Hein Quand tout le monde a quoi beau sale, tu as dans le bras de la Seigneur. Mais Zambi Un grand manbo, volé, assassin, kaplata, toute qualité, malproprété dans le bras de la Seigneur, mes amis. Aïe, Zambi Il est dans bras de Seigneur, Messieurs. Et moi-même, côté mal et tout. Moi-même qui baille toute la vie, m'a servi, bon Dieu. J'ai racine, racines pour me subsister. Je à pied pour prêcher l'évangile. Je moi moi en, en route là. Je passe mes aimes, tomber, tombe, me lever, je l'ouvre, je pour manger. Et puis, mes même même. Hein? Je m'en dit, bon Dieu sauve, mais bon Dieu il sauve-le. Parce qu'il bientôt, parce Ballon, on met ça et pour le répétez on la prière. Seigneur, Seigneur, je viens devant, je viens devant. Pardonne le péché, pardonne le péché. Amen. Amen. Et puis nous sommes sauvés. Amen. mets ce dehors cassez tout le monde, volant, fais kader Jacques Souffi, pour chaque Garçon, Mm -hmm. hein? mm -hmm. Et puis après ça, le Seigneur a sauvé même quand même. Exact. Et puis moi je commence à virer là. Ou Parce que les gens qui font prier pour qu'ils quoi au morts, ils ont fait retourner dans sa sauterie. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons un petit journal, la foi apostolique, nous avons un petit avec le journal, ça, chaque mois, on au un jour. Nous découvrons dans le nous je vais découvrir mon journal et il a malgadé. Chaque journal, il a que je suis aie un salade. des gens qui convertissent convertis 7 fois, 14 fois, 21 fois. Je dis, mais c'est quoi l'histoire? Vous entrez à l'église, vous priez pour, après ça, va aller. Mm -hmm. Les gens qui disent qu'ils sont volants, ils homosexuels, ils homosexuels. Je ne coupe pas bonnement, je dis, je n'ai pas besoin journal mal propre. Ça. Et puis il a fait loin pour vous montrer comment on a repenti. Mais combien de fois pour un monde repenti d'un seul péché mm -hmm. Hmm? Combien de fois pour repenti d'un péché Des monde qui baptisaient jusqu'à sept fois dans l'eau. Que de l'église qui baptise, on, on sèle moun sept fois, oui Moun sa son poisson. Sou baptise sept fois, son poisson. Son poisson. Sou, mm. <laughs> Sou baptise sept fois, son poisson, oui. <laughs> <laughs> Ou te péche le baptise, péche encore le baptise, péche encore le baptise, parce que ça pas compris la Bible. Bon Dieu, pas protégé, Méchant. Et ça me que si on méchant, tu as venu pour attaquer. M'm. Si bon Dieu veut, je suis fini avec. Alléluia. Parce que meilleure protection, c'est bon Dieu qui t'a pour balil. Mm. Loi, n'est pas à protéger personne. Ou te mêlé de toute loi. Mon pasteur connaît toute loi. Il y a pas se de Ou tout va se loi de loi. L'éternel empêche-nous de citer de yo. Hein Ou bien on doit prononcer nos idoles là, non D'après la Bible. Mais il y pasteur qui a calendrier, des idoles là. Il a l'impression besoin de le les le ouvrir. Satan ruisé lui prend pose. La Bible a dit, il est en vêtement de brebis. Mais au fond, c'est sous des loups ravisseurs. Il n'y a pas besoin de monde prophétiser bon moins pour dire que méchant pour mourir. Méchant paka, a pas capable de mourir. Amen. Si il était là toujours, comment ça tape Hein? Si Misolini était là toujours, comment ça tapait? Comment combien? le monde tapait? Mm. Si Néon était là toujours, comment ça tapait? Mais puis près de nous, si Grençon était là toujours, mm. si Kafan était là toujours, Il n'y a pas besoin de citer dans tout le monde, si Duval était là toujours. Mm. Combien, combien de monde qui t'apprête dans le pays? Il faut passer, il faut faire une place. Et bien ça? Oui parce que si on était vivre longtemps il fait pile. Faut bon Dieu finir avec vous. Faut bon Dieu détruire vous. Faut bon Dieu anéantir vous. On l'autre verset. On nos verset 21 22 on va aller plus loin. Il remplira ta bouche de cris de joie. Et tes de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Et Nio va couvrir qui ça? Avec honte. Déjà, nous, ça ici, il y a un poison. Combien de monde qui mourent? Personne. Oui? Il vient tirer sur nous. Combien de gens sont tué? Personne. Et ça, il eu honte là, oui? Hein? Vous entrez dans le temps où vous avez besoin de poison. Vous avez besoin de poison. Mais vous ne nous pas mourir. Il faut rentrer dans temps autant de ça. Vous avez besoin de poison pour mettre ici pour vous. Vous venez ici avec gros âmes âme, vous tirer sur nous. Après ça, vous avez dit que vous Vous avez ça ça nous faisons Vous avez Oui, vous avez tiré sur nous, mais nous pas gagné. Moi-même, je ne suis pas capable d'être homme tant qu'un un garçon, pour me dire que c'est moi qui fais ça, c'est moi qui passe, on nous bon, qui empêche les balles d'entrer sur nous. À qui ça À qui ça me fait ça Je ne suis pas capable je ne pas un point. Les amis. L'éternel veut sur nous. Alléluia. Ils promettent nous ça, non il faut mettre nous ça, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les grandes eaux, elles ne te submergeront point. Les trois gangs mettent ensemble pour venir tirer son ombre ici. Ils à... ont honte. Ils honte. Et c'est toujours ont honte. Elle lui dit, tant méchant, comment elle dit ça Disparaître. Tant méchant, à qui ça Disparaître. Juste là, pape, je me disparaître avec méchant. Oh. Mm -hmm. Chapitre 11 dans Job. Chapitre 11 dans Job. Toujours verset 20. Mais les yeux des méchants seront consumés. Bon Dieu prêle quand un est méchant. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Où est-ce encore pour nous? Mais les yeux des méchants seront consumés. Mm -hmm. Alléluia. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen, alléluia. <laughs> Amen, alléluia. J'ai mes chansons à boule. Pas de refuge pour mes Courir quitter Poto-Prince, aller en province. Courir traverser en province pour aller en République Dominique. Pa Pas eh, di de repos pour mes C'est moi qui allais tout monde passé. Donc, et Dividi qui m'a demandé de me la prière. Eh, eh? Mais la brille, attendez mais la prier me fait bruit parce que on n'est pas capable perdre tube l'esprit moi même pas à dormir, ma vivre m'a vivait et depuis m'a prié Seigneur bénis bénis pour faire qui ça faut ni six pendant ensemble avec hypocrisie ça <rire> alléluia que bon dieu mesdames mademoiselles et messieurs moi du merci parce qu'on t'a suivi avec attention merci pour fidélité et patience ou. Donc je dis à ce dimanche, je souhaite au une bonne bon dans le bras papa, bon Dieu qui baille la vie. Donc bonne fête ensemble avec toute maman. <laughs> maman c'est la vie, maman c'est Potomita. Donc ou même dites maman, vous de span bali mou chaque jour. Ce n'est pas seulement les fêtes là pour caper un mais c'est tout le jour pour que vous pas span, dit maman, on merci parce que le dépôt ou neuf mois avant, quel que soit niveau rive dans la société société. Ou style toujours été connecté ensemble avec maman ou toujours un petit garçon devant parce qu'il y a des frappes ou capable de prendre la vie, mais c'est maman qui capable de retirer ou dans la situation. Toujours dis où ça. Yon moso maman, c'est un moso qui chè. Pas hésiter continuez à maman ou l'amour, protéger, admirer. Donc, fait quel content parce que, dit yon maman, c'est pas yon bagay. Qui facile ou sauter dans la matrice? C'est pour cause qui piti. Quel que soit le président, Poutine, Joe Biden, chaque maman. Et papa pas ici, il y pour prendre la vie, c'est seulement maman qui est capable de sauter dans la situation. Messieurs, dames, maman nous. C'est extrêmement important. moi vous merci parce que vous suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience ou Pas ou même qui vous faire partie de VIP-TAC 609 ou capable écrire un texte message sur 305 731 42 Rendez-vous cassé, t'as comme ça pour une autre vidéo. Je remets un pile, non pas M. Foucault. Bisous, bisous. One Love. Habita